Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va factoriser une somme qu'on va écrire avant tout sous forme d'une somme remarquable de type a au carré plus 2ab plus b au carré, afin qu'on puisse appliquer cette identité remarquable dans ce sens-là, et pour l'écrire sous forme d'un carré. Donc, écrire sous forme de carré la somme 17 plus 4 racines de 15. Alors, comment la rendre sous forme d'une somme remarquable, ensuite l'écrire sous forme d'un carré, mademoiselle D'après ce qu'on a vu dans un exercice précédent, chaque fois qu'on a une telle somme, pour repérer le A et le B de la somme remarquable, on écrit là où il y a la racine carrée sous forme du produit 2 fois A fois B. L'objectif, c'est d'identifier le nombre que représente A et le nombre que représente B. Et pour opérer le vrai nombre que représente A et le vrai nombre que représente B, on doit vérifier que A au carré plus B au carré est égal à le deuxième membre de la somme, dans notre cas c'est 17. Oui, exactement. Alors, selon vous, combien donc de façons pour écrire 4 racines de 15 sous forme de 2 fois A fois B? On va essayer ensemble de trouver les possibilités d'écrire 4 racines de 15 sous forme 2 fois A fois B. Première possibilité. 17 plus 2 fois 2 racines de 15 fois 1. Ici, a est égal à 2 racines de 15 et B est égal à 1. Deuxième possibilité. 17 plus 2 fois 2 fois racine de 15. Ici A est égal à 2 et B est égal à racine de 15. Troisième possibilité. 17 plus 2 fois 2 racines de 5 fois racine de 3. Ici, A est égal à 2 racines de 5 et B est égal à racine de 3. Quatrième possibilité. 17 plus 2 fois 2 racines de 3 fois racine de 5. Ici, a est égal à 2 racines de 3 et b est égal à racine de 5. Donc, il n'y a que 4 possibilités. Alors, comment vous allez écrire 17 plus 4 racines de 15 sous forme de carré En fait, dans le premier cas, on a supposé que a est égal à 2 racines de 15 et b est égal à 1. Alors, on doit vérifier si a au carré plus b au carré est égal à 17, afin qu'on puisse écrire cette somme-là sous forme d'une somme remarquable. On a deux racines de 15, le tout au carré, plus 1 au carré est égal à 4 fois 15 plus 1 est égal à 60 plus 1 est égal à 61. Cette possibilité est exclue car a au carré plus b au carré est différent à 17. On passe au deuxième cas. On a supposé que 2 représente a et racine de 15 représente b. Alors, on doit vérifier si a au carré plus b au carré est égal à 17. On a a au carré plus b au carré est égal à 2 au carré plus racine de 15 au carré. On a a au carré plus b au carré est égal à 2 au carré plus racine de 15, le tout au carré, est égal à 4 plus 15 est égal à 19. Donc, cette possibilité aussi est exclue, car la somme des carrés des nombres supposés A et B ne donne pas 17. Dans le troisième cas, on a supposé que A est égal à 2 racines de 5 et B est égal à racine de 3. Donc, A au carré plus B au carré est égal à 2 racines de 5 le tout au carré plus racine de 3 le tout au carré est égal à, ici, 2 racines de 5, le tout au carré est égal à 2 au carré fois racine de 5, le tout au carré, 2 au carré c'est 4 et racine de 5 au carré est 5. Plus 3 car racine de 3, le tout au carré est égal à 3. Alors, a au carré plus b au carré est égal à 4 fois 5, c'est 20. Donc, 20 plus 3, c'est 23. Donc, A au carré plus B au carré est différent à 17. Donc, cette possibilité est aussi exclue. Dans le dernier cas, ce cas doit être valide. C'est-à-dire, A au carré plus B au carré est égal à 17. Sinon, on ne peut pas écrire cette somme-là sous forme de a plus b le tout au carré. Dans ce dernier cas, on a supposé que a est égal à 2 racines de 3 et b est égal à racine de 5. Donc, a au carré plus b au carré est égal à 2 racines de 3 le tout au carré plus racine de 5, le tout au carré, est égal à 4 fois 3 plus 5, est égal à 12 plus 5, est égal à 17. Donc, cette possibilité est une possibilité réussie. Donc, 17 plus 4 racine de 15 est égal à 17 plus 2, fois 2 racines de 3 fois racine de 5. Ici, on a remplacé 17 par 2 racines de 3 le tout au carré plus racines de 5 le tout au carré. Donc, ceci est égal à 2 racines de 3 le tout au carré plus 2 fois 2 racines de 3 fois racine de 5 plus racines de 5 le tout au carré. Ceci est une somme remarquable comme si on a a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré est égal à a plus b le tout au carré. Donc en conclusion, on a 17 plus 4 racines de 15 est égal à 2 racines de 3 plus racine de 5, le tout, au carré. Merci pour la qualité de votre explication. Et avant de vous quitter, je vous laisse le soin d'écrire la somme de racines de 2 plus 3 sous forme de carré. Et à la prochaine vidéo.